Puis je reste extrêmement optimiste. Hein. Je pense qu'à partir du mois de septembre, on va connaître une catapulte économique importante. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Parce que qu'est-ce que c'est que la French Tech C'est devenu quasiment toute l'économie française. <rire> Puis je reste extrêmement optimiste. Hein. Je...